Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai planté la tente à Louvier sur le site de Barry Calvo, une usine de cacao. J'ai très envie de voir ce qui se passe et j'ai rendez-vous avec Damien qui est superviseur ici. Salut Damien Salut Titia Comment ça va Ça va et toi Super Je t'ai ramené un petit chocolat chaud. Oh, trop sympa bah, Je suppose qu'il est produit ici Exactement. Je goûte. Bah Tu m'accompagnes pas Non, je suis pas trop fan de chocolat. Mais non, t'aimes pas le chocolat et tu bosses dans une usine de chocolat Exactement. Par contre, je suis fan de mon métier, je vais te montrer ça. Bon, bah avec plaisir, c'est parti, il y a du boulot, on dirait. Il y a beaucoup de boulot ici. Donc moi, je connaissais pas Barry c'est quoi Donc Barry Calbeau louvier c'est 300 salariés, dont 110 en production et 50 en maintenance. Vous recevez le cacao On reçoit la fève. La fève On reçoit la fève de cacao qui va être traitée pour en extraire le grain, torréfiée, pressée et broyée pour en extraire la poudre. Wow. En tout cas, ça sent déjà super bon. Ah ouais, ici, ça sent bon. Ça a l'air super varié. Il y a plein d'ateliers. Le site est immense. Oui. Euh, c'est quoi ta journée type Alors, moi, je travaille en 3-8. Donc, ouais. une semaine du matin, une semaine de nuit, une semaine d'après-midi. T'aimes bon, bien je... ça Ouais, c'est un rythme qui est... qui est intéressant. Ça permet de se libérer du temps en dehors de... du travail. Euh, moi, je fais mon tour dans les ateliers jusqu'à 7h30. Tu marches beaucoup, non Je marche beaucoup entre 7 et 10 km par jour. Mais non Si, si oh Hey, donc t'as pas besoin de faire du sport quand tu sors du boulot en non, fait Non pas trop, Donc, ça fait. Ouais. Okay. donc 9h30 après c'est le début des réunions GEMBA. GEMBA Les GEMBA c'est les réunions de production. Donc dans chaque atelier on va passer avec le responsable de stream et c'est les opérateurs qui vont présenter et animer la, la réunion. On va discuter sécurité, GMP, qualité et aussi des volumes qui ont été produits le jour d'avant. Donc là on arrive au cœur de l'usine C'est ça, là tu es au cœur de l'usine, ce sont les presses. Donc t'es à la jonction entre la partie solide et la partie liquide. Tu fais quel poste toi ici Moi je suis superviseur de production. C'est-à-dire que je vais manager une équipe de 11 conducteurs de ligne et je vais les accompagner pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de production et aussi respecter la qualité et la sécurité du produit. T'as toujours fait ça Non, pas du tout. Moi, à la base, j'avais fait une formation en sociologie. Ah ouais, rien euh, à voir Rien à voir T'étais pas prédestiné à être dans l'agroalimentaire Pas du tout. Et ensuite, euh, j'ai fait une période d'intérim ici euh, en 2011 et j'ai été embauché en 2015 en tant que conducteur de ligne. Ensuite, euh, superviseur en 2020. Ah bah bravo, t'as une belle évolution. Ouais, alors. Merci. alors on va ouvrir une presse. C'est ça. Là c'est la masse. C'est quoi la masse en fait La masse c'est ce que euh, la presse va extraire. D'accord. Parce que quand tu vas presser ta masse, tu vas en extraire le beurre. Et donc ça c'est le reste en fait. Ça c'est le reste. Et le reste euh, on l'utilise quand même, il n'y a pas de perte. Non, il n'y a pas de perte parce qu'en fait ce qui va tomber de la presse, qu'on appelle le tourteau ouais. va être broyé et transformé en poudre. Ah, la poudre de cacao La a poudre en de tiré, cacao, c'est ça. Ouais, enfin, en produit euh, semi fini. C'est encore euh, la poudre, c'est sans sucre, euh, ça va être très fort encore en goût. Elle est pas, oui, elle est pas comestible, est euh, en tout cas, elle n'est pas à notre goût tel quelle. Là, on l'a arrêté pour la contrôler ouais. et la beurrer. Donc là, voilà, ça c'est le saut de beurre qui va nous permettre de beurrer la presse. Oh, c'est appétissant, on peut goûter Non, je te le déconseille. C'est pas bon C'est pas le beurre de euh... la casserole de papier quand on fait le gâteau. Pas du tout. D'accord. Bon. Donc là, je vais te montrer comment beurrer la presse. Et ce qui est important, c'est de beurrer les colonnes. Les colonnes, c'est ce qui permet de faire le glissement, sur le fonctionnement de la presse. Tu veux que j'essaie Allez. Oh, je beurre la presse. Il y a des femmes qui bossent ici Oui, il y a des femmes qui travaillent chez Barry Calbeau. Ici, tous nos métiers sont accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si tu es motivé et que tu as envie de travailler, tu peux, es le bienvenu chez Barry Calbeau. Franchement, moi, le chocolat, c'est un domaine qui m'attire. Qui Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job de superviseur bah, C'est d'accompagner les équipes euh, sur le terrain. Il ouais, y a une bonne ambiance. et puis. Euh, une entreprise qui attire les investissements, comme on voit ici avec euh, les nouvelles presses. Et tu, là, tu viens de prendre ce poste de superviseur et que, comment tu vois ton évolution ici Alors moi, je viens de prendre le poste. Alors, ce que je voudrais, c'est acquérir encore de l'expérience dans le management pour pouvoir accompagner au mieux mes équipes. J'ai bien bossé C'est pas mal. Plutôt café parce que j'aime pas le chocolat. Euh, plutôt jour, même d'après-midi. C'est plutôt solide, c'est le côté que je préfère. En équipe, ici on n'est jamais seul. Merci beaucoup Damien, j'étais ravie de découvrir ton job et de passer cette journée avec toi. Merci à toi. Alors sachez que Barry Calbeau recrute. si vous avez envie de bosser dans l'agroalimentaire et ici en particulier avec Damien euh, en tant que conducteur de ligne et d'autres postes, n'hésitez pas à postuler hein Damien Bien sûr. Et moi en attendant l'odeur m'a mis en appétit donc on va aller tester quelques produits. Tu m'invites Allez c'est parti. <rire> Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao